Jean de euh, J'espère que vous allez bien le pour le Personne, parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, on est sur Skill PP comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai mis un autre pillage de coeur de faction. Comme vous le savez, c'est seulement ce qui m'intéresse vraiment, c'est le classement euh, faction, le, le stuff, etc. Je m'en fous un peu. Euh, j'ai du stuff pour PvP vite fait, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin euh, de euh, d'autres choses. Ce que je veux euh, vous dire avant que la vidéo commence, c'est que le pillage est un peu bizarre parce que, en fait, c'était euh, It's El Gang, un nouvel recrue on a recruté dans la faction, il se traînait sur le TS de faction et il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux des points de faction, là j'ai dit, what the fuck, comment, etc, il m'a dit, ben, j'ai un homme au cœur de la communiste, mais le cœur de la communiste, le problème qu'il avait, c'est qu'il était dans les airs, donc, euh, ça portait euh, un peu de problème, parce que le fait qu'il soit dans les airs, euh, ben, tu. quand le creeper tombe, faut que tu chiant pied, quoi. Vous allez voir. Je, vous allez voir, j'ai découvert une technique. En, en le faisant, j'ai découvert un peu une nouvelle technique. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Mais en gros, vous allez pouvoir voir comment je m'y suis, suis pris pour pouvoir péter et aller récupérer quand même.. Euh quand même pas mal de points, 1232 points, donc quand même euh, pas mal de points les amis. Aussi, euh, je voulais vous dire euh, comme quoi que nous avions déménagé, nous avons une nouvelle base maintenant. Donc bonne chance à absolue pour la trouver. Je vais vous donner quand même les coordonnées de l'ancienne base, euh, pour ceux que ça l'intéresse. Donc pour ceux que ça intéresse, euh, peut-être qu'il y en a qui ça l'intéresse, je sais vraiment pas. Je vais vous donner les coordonnées. Donc euh, les coordonnées A plus Z plus B... Voilà, on était en moins dix mille, six c'était nos coordonnées, il y avait plein de gens qui avaient des omissions, on a gardé quand même le chunk ici, il nous reste encore des potes, des coffres ici, il nous reste un cœur ici, mais on va vite fait le déplacer, inquiétez-vous pas, ça sert à rien d'essayer de piller notre cœur ici, et gaspiller vos creepers. Je voulais aussi vous annoncer que je vais euh, faire de mon mieux euh, prochainement pour pouvoir vous proposer euh, plus de vidéos variées, dans le sens que plus sur d'autres serveurs aussi, donc je vais peut-être commencer à jouer sur un autre serveur, je sais vraiment pas, peut-être faire du HF ou quoi. Je sais pas ce que je vais vous proposer mais si vous avez des idées Dites les moi dans les commentaires ça me ferait super plaisir Et puis assez de bafouillis, assez de paralage et de bafouillage Let's go dans le pillage C'est hyper chelou de piller ces genres de coeur, gros. Ah Je vais enchanter Oh non j'ai pas réussi. J'achète. Il y a quelqu'un à l'intérieur les gars hein? Quoi Non c'est Itzou qui ah. est en un... bas il est mort, yeah. il est campé. En fait la base il pas fini NON! Ça veut pas! Y'a ouais, même ouais, un trou dans la base! Tôt et tôt et tôt. Ah non c'était un truc d'obsidienne de bleu mec What the fuck qu'est-ce que je raconte? Bon mmh. bah moi je suis allé farmer l'XP hein. Alors base, pété. Oh ça va être hyper -ce long comme ça mec euh... Euh, si, Tita quand euh, même Oh non, oh oui, oh, j'avais réussi, merde J'avais réussi à perdre, mais euh, sans succès es, Est-ce que t'es gentil, mec Bah Oui, oui c'est bon, sont je t'invite Il est gentil, encore qu'il s'est fait ban du TS <rire> Non, c'est Miss Icon, ça ne m'aballe pour rien ouais. <rire> Juste parce qu'elle m'aime pas Non mais je pense que toi et tout vous allez bien vous entendre. Quoi Je suis mort Ah ouais ouais, Oh non je suis pas mort Oh la chatte Mais en vrai moi j'ai parlé avec Maska sur le TS et personne n'aime Miss ça. Moi je l'aime, Miss c'est ma l'amour de ma vie, bisous mec. Euh. En fait je t'explique ça m'aide sur avec Miss Icon Ouais voilà, c'est vrai. C'est vrai. Eh moi c'est une pote, on se calme. Maman. Vous connaissez le mot de pote ou quoi Non, c'est quoi Mais tu sais, c'est quand tu es juste aimé qu'une personne. Ah, oh, bah, je savais pas, même. Tu mais... lui envoies des nuits, c'est ça Et tu la vois pas plus que. Parce que, que, Parce que, que moi, j'ai vu, petites... vu des petites photos, hein. Moi, je ça, j'ai De quoi t'as vu des photos, sans <rire> Euh, Volkin, j'ai vu des petites photos de Volkin. Mais mon P4 est source Non. Par contre moi j'ai un truc regarde <rire> Salut Il me reste que deux creepers oh. vous avez réussi à en récupérer ça, ça, non un... mais je peux essayer d'en acheter l'HDV Pas bah, moi je suis full -tita space bait sur oh, j'ai trouvé comment Oh putain je suis un génie Non Ouais tu tu lances une perle sur le bloc de verre juste à côté en fait à Comme ça Oh mon dieu je suis un génie gros Je suis un mais génie ça, donc, euh... Yeah, it's the realness, the city of the still where the films is Bill shit, ballin' like a smaller job, Childress. I'm in the building, swagger on a million Hill shit, in my bitch pussy like a drill bit millskit, hunt it down, pussy age like fine wine Busy old clock in the dark, hard to find time Spittin' out iodine, rhymin' on advance Finna burn, you put the magnifying glass to all your hands It's fire everywhere we go Nobody watch you anymore like Drew Carey shows. Coming through your stereo. Hit a cause of chaos. Bitches throwing bras on stage. Hit them with paintball shit. How'd you, make out? How'd you make out? Pretty good. Got a mansion in a lake house. Millions off of PayPal on the table at the steakhouse. Man, life is brilliant. Militant, still the shit, killing off civilians. All these white rappers, I'ma never meet my children. That don't go for everybody, just the obvious ones. I'm on the boat, 'bout to eat when this tilapia comes. I put the cocaine away, I'm drinking coffee a bunch. So what you winning for? Pretty sure it's more than a hunch. Broke the formula for defeat in the form of order and such. A warrior, I'm too much watching. On the camcorder while I'm ordering lunch, I give you more than enough. What? The young heavyweight rapping on detonate. Reading Hemingway, I've been a leader, not a lemming Better get it straight, fuck the system, bitch It's time for prison break, I've been a great shaker, got you falling just for timber's sake And I ain't Justin leg, but I ain't much intimidating Waiting patiently, like can't you see this shit It's innovation, been creating Standing on the roof, I feel the shingles breaking I'm spitting raps and y'all be single making Unlock ankle bracelet, paper chasing in the pussy procreation, grand slam load the bases In the zone, bring them home Been around the globe, done a hundred thousand shows Now I'm in album mode, Everything thing I touch and turned to valuable Pittsburgh pile of snow never gave a fuck about a slut of pal driver a hoe wild lion tiger flow expert rhymer never will I tire with these Firestones. might as well retire go and find a home Les gars, donc je suis terminé de manger mon petit filet de porc et mes légumes sur le barbecue. Aujourd'hui, je vais essayer encore une fois. Euh, il me reste encore 4 creepers. Je vais peut-être en acheter à l'HDV. mais je vais essayer de. Euh, non, j'ai pas réussi. Je vais essayer de euh, faire ma technique que je fais depuis tout à l'heure, euh, parce que comme je vous ai dit, les gars, c'est une nouvelle technique. Personne la connaît vraiment. Ben, je sais pas. Je, je sais pas. Je parle comme ça là. Y'a personne encore, j'ai vu plus, aucune vidéo que quelqu'un puis un cœur comme ça, en perlant comme ça. J'ai encore raté. C'est pas simple hein, quand même, je vais vous avouer, c'est pas simple. Je vais essayer de négocier avec le gars Pikachu, genre. Je vais lui dire, genre mets un bloc s'il te plaît, ou <rire> quelque chose comme ça. Voir s'il est prêt à trahir sa faction. On va, faire, on va voir avec lui, mais. Je pense pas qu'il va dire oui. Hein. Voilà, comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est quand même assez difficile, mais c'est possible. Voilà. Euh. J'ai plus de creeper de toute façon, donc euh, ça va être un peu embêtant Home. Euh, non c'est pas Home, c'est HDV Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Oh, il y a deux creeper pour 5-600 HDV il y a encore quoi? Des creeper encore euh, Creeper, ok il en reste encore, je vais prendre les cinq derniers ici Et ensuite je vais arrêter, je vais voir pour farmer un peu plus de, de creeper ou des trucs dans le genre. Mais euh, je vous dis, c'est vraiment pas facile à faire les gars donc, Comme là tu vois, j'ai raté, et voilà je suis un peu con, j'ai raté. Je vais juste me mettre là. Wuppeleye. Faire une petite pomme au cas où. Homecom. Euh. Icon, hey, viens de nous aider. Je peux pas t'aider, man. Je suis en train de faire quelque chose. Désolé, mon beau. Euh, ok, ici. Wuppeleye. Ah, oh, j'ai encore raté, putain de merde. Je suis pas chanceux aujourd'hui. On va juste perdre là pour pouvoir être sur la surface quoi qu'on va faire notre home. Voilà. Ah, fais chier, les gars. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Il me reste un autre creeper après C'est bon, on en a un de fait Et le dernier Oh, celui-là je l'ai raté Bon, on a encore 20 points par par attaque Donc c'est quand même assez Assez bien, mais là je vais essayer de voir Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de creeper les amis A tout de suite ça fait déjà pas longtemps qu'on pvp les gars j'avais juste oublié de rec en fait Je pensais que mon rec était allumé mais en fait j'ai fait F9 ça a annulé mon rec en fait C'est pas grave c'est pas grave. On est moi et Elgan contre lui Le gars il est meilleur stuff que nous moi je suis P1 P2 Là il demande d'arrêter mais c'est parce qu'il va mourir je crois Euh... Bon, allez, on va le team, on va le team, on va le team Let's go, let's go. J'ai mal au doigt j'ai mal au doigt, j'en ai mort de taper sur une souris, les amis. Putain de merde, oups. Je juste prendre ça. Je voulais prendre une pomme, mais en fait, je me suis. Il se fight. Oh, je, je pensais qu'il se fightait jusqu'à la mort. Non, non, non, non, non, j'ai besoin des potes. Euh, ok, Alors, on est tout seul contre lui maintenant. Le combat étant, ses amis, contre euh, ce jeune homme. Il a l'air de pas vouloir mourir. Il a dit Démute-toi. C'est le gars qu'on pied. C'est un gars de leur deuxième faction. Qu'est-ce qu'il fait, man? J'ai mal au doigt. Non, reste dans le trou. Il y a Corsair bleu. Reste dans le trou. Reste dans le trou. Reste dans le trou. Reste dans le trou. Combat jusqu'à la mort. Oh non. Est-ce que je suis pas bon PP Je vois comme acheter vape les gars. Yes Enfin, je l'ai tué Je suis le meilleur